pour vous permettre d'envisager demain plus sereinement. Avec votre banque SGBF, vivez une nouvelle expérience bancaire à l'ère du temps. C'est vous l'avenir, Société Générale.